Pour toi, les artistes sont des gens qui ne se lavent pas, qui boivent de l'absinthe et qui peignent avec leur sang. Oublie tes craintes et laisse-toi aller. Je t'emmène dans un lieu de paix et de création. Cinco Alors Anne, tu as beaucoup de travail, tu es en bouclage, donc je ne vais pas t'embêter, je vais te soutenir dans ton travail. Toi, tu es artiste en résidence ici à Jinko, ça consiste à quoi une résidence artistique dans un lieu comme celui-ci C'est bénéficier d'un espace de travail quasi permanent, parce qu'on a la chance de bénéficier de cet espace-là pendant trois ans. Est-ce qu'on crée des lieux où il y a plusieurs artistes L'avantage que ça représente, c'est d'ouvrir euh, sur d'autres pratiques artistiques que, que les nôtres. Non, mais c'est quand même une volonté, de... en étant ici, d'être au cœur de la ville et de ne pas être en marge. Oui, pour moi, oui. On a envie de rester. On a envie de faire partie <rire> du monde. Oui, de... c'est ça. Non, puis le fait d'être dans une collectivité, ça, ça permet aussi de, de, de, de créer une énergie commune. Attention, là, je trouve que tu ralentis un petit <rire> bah, peu. Bah, à... Oui, mais en fait, c'est toute la difficulté. Bah, oui, mais moi, je suis là pour encourager aussi. Voilà. Et alors, donc tu es en bouclage, qu'est-ce que tu nous prépares C'est un projet euh, d'exposition euh, qui interroge le rapport qu'on peut avoir avec le livre. C'est un projet collectif, il y a 15 artistes qui sont sur ce projet-là. Ce projet d'exposition, il se présente sous forme de boîte, euh, donc chaque artiste propose une boîte dans laquelle il développe son rapport au livre. Mon rôle après, c'est aussi de créer toute la scénographie et l'installation. Non, non, il y a un gros boulot de démarchage, de diffusion, d'administration, de se faire connaître. Mais ça, c'est si on veut aussi que son travail soit montré et diffusé. Moi, je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour, pour que ça soit vu et puis pour transmettre des idées. Ouais, ouais. Mais il faut y aller, quoi. <rire> voilà. Il suffit maintenant, laissez-nous, on a beaucoup de travail pour terminer cette exposition. Euh, on se remet au travail avec Anne. Mais non, mais ça va aller, mais il ne faut pas se mettre dans des appareils. Euh... Et toi aussi, t'es un peu susceptible quand même, faut bien le reconnaître. Et alors, il ne faut pas tout de suite aller au fond du jardin pour, euh, pour faire la boude, hein Parce qu'après, c'est pas constructif. Alors, qu'allons-nous faire Quel est le thème de l'atelier d'aujourd'hui Alors aujourd'hui, on va faire de l'illustration. Il y aura un œil où tu vas voir une des illustrations. Ouais. Et après, si tu fermes le treuil, ouvre le Ça treuil. Fait. Tu vois l'autre illustration. Choisis la couleur que tu veux. Donc soit c'est rouge, soit ah, c'est le... ah bah. bleu. Donc comment tu es devenu euh, illustrateur Grâce à des illustrateurs qui avaient avant enfin, l'atelier ici, en fait, qui étaient dans l'atelier, ça s'appelait Jean Spécial. Et du coup, je suis parti au Beaux-Arts de Montpellier et après je suis parti en école de design. Je ne suis pas sûre d'arriver à illustrer ce qu'il y avait sur mon, euh, sur mon papier. Tu avais quoi sur ton papier C'est avoir des dents en chewing-gum. Mais je n'arrive pas à à matérialiser le chewing-gum qui a déjà été mâché. Donc là, je suis en train de dessiner des tablettes frillées. Oui. Et du coup, comment est-ce qu'on gagne sa vie en tant qu'artiste En fait, c'est vachement diversifié comme métier en fait. Je suis en auto-entrepreneur. Et c'est vrai que c'est un choix de vie qui, il euh, y a des moments où c'est, euh, comme en ce moment, ça fait deux mois que j'ai pas de week-end et que je bosse à fond. Mais après, à côté de ça, une fois que j'aurai fini ces missions-là, je, je sais que ça m'offre du temps aussi pour faire euh, ce qui me passionne vraiment. Il y a une Donc, partie ça. création et une partie euh, commande, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où tu dessines et tu sens que que c'est vraiment sorti de, de toi de nulle part sans influence. Tu es en quête un peu constante d'essayer de trouver un peu ton trait. Moi j'aime bien le gribouiller au début, vraiment euh, j'arrive pas à lancer un truc d'un trait comme ça et... Comme moi quoi. Je pense que ce que j'ai dessiné, mmh. c'est sorti de mon esprit malade mmh. et... <rire> et ces petites mains que j'ai dessinées telles que je les dessinées en maternelle, mmh. ça, ça m'appartient quoi. Bien, alors je suis prête à découvrir. Waouh, wow, bien ton dessin <rire> On a un peu un style similaire hein, sur le dessin euh... que j'ai fait sur ta feuille. Pas de blague. J'ai ma patte, mon chemin. Mmh. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Euh, je te propose d'inclure ça, discretos, dans mmh. l'expo avec les autres.